Le français, c'est facile. Écoutez et relaxez. Ça, c'est le Québec. Euh, non, désolé. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est pas le Québec. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est le Labrador. Ça c'est le Québec, mais ça c'est le Labrador. Ça c'est le Canada, ça c'est le Québec. Ça c'est du chocolat. Ça c'est du sirop d'érable. Ça c'est du chocolat? Oui, c'est du chocolat. Ça c'est du sirop d'érable? Oui, c'est du sirop d'érable. Ça, c'est du sirop d'érable? Non, c'est du chocolat. Ça, c'est de la salade. Ça, c'est de la pizza. Ça, c'est de la poutine. Ça, c'est de la salade? Oui, c'est de la salade. Ça, c'est de la pizza? Non, c'est de la poutine. Ça, c'est du chocolat. J'aime le chocolat. Ça, c'est du sirop d'érable. J'aime le sirop d'érable. J'aime le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. J'aime le sirop d'érable? Oui, j'aime le sirop d'érable. Je m'appelle Chocolat? Non! Je m'appelle Hélène et j'aime le chocolat. J'aime la salade. J'aime la pizza. J'aime la poutine. J'aime la poutine? Oui, j'aime la poutine. J'aime la pizza? Oui, j'aime la pizza. J'aime la salade? Oui, j'aime la salade. Toi Tu aimes le chocolat? T'aimes le chocolat? Oui? Non? Moi, j'aime le chocolat. Toi T'aimes le sirop d'érable? Moi, j'aime le sirop d'érable. Toi, t'aimes la pizza? Oui? Non? Moi, j'aime la pizza. Toi, t'aimes la salade? Moi, j'aime la salade. Toi, t'aimes la poutine? Oui? Non? Moi, j'aime la poutine. Le sushi. Hey <rire> j'aime pas le sushi. <rire> le sushi. Tu aimes le sushi? T'aimes le sushi? Oui, non. Moi, j'aime pas le sushi. Toi, t'aimes la poutine? Moi, oui, j'aime la poutine. Toi, t'aimes la salade? Oui, non. Moi, j'aime la salade. T'aimes la pizza? Oui? Non? Moi, j'aime la pizza. Ça, c'est du fromage. J'aime le fromage. Ça, c'est du fromage bleu. J'aime pas le fromage bleu. J'aime pas ça. Toi, tu aimes le fromage? Moi, j'aime le fromage. Toi, tu aimes le fromage bleu? Moi, j'aime pas le fromage bleu. J'aime le fromage, mais j'aime pas le fromage bleu. Ça, c'est des pommes. Des pommes. Ça, c'est des pommes rouges. Des pommes rouges. Ça, c'est des pommes jaunes, des pommes jaunes Ça, c'est des pommes vertes, des pommes vertes J'aime les pommes rouges, j'aime les pommes rouges J'aime les pommes jaunes, j'aime les pommes jaunes J'aime les pommes rouges? Oui, j'aime les pommes rouges toi, tu aimes les pommes rouges Moi j'aime les pommes rouges. J'aime les pommes jaunes Oui, j'aime les pommes jaunes. Toi tu aimes les pommes jaunes Moi j'aime les pommes jaunes. J'aime pas les pommes vertes. J'aime pas ça. J'aime pas les pommes vertes. Toi t'aimes les pommes vertes Oui, non Moi j'aime pas les pommes vertes. J'aime les pommes rouges ou les pommes vertes J'aime les pommes rouges. J'aime les pommes vertes ou les pommes jaunes J'aime les pommes jaunes, mais j'aime pas les pommes vertes. Toi, t'aimes les pommes vertes Moi, j'aime pas les pommes vertes. Toi, t'aimes les pommes rouges Oui Non moi, oui, j'aime les pommes rouges. Toi, t'aimes le fromage bleu? Moi, j'aime pas le fromage bleu. Toi, t'aimes le chocolat vert? Merc, Moi, j'aime pas le chocolat vert. J'aime le chocolat. J'aime le sirop d'érable. J'aime la salade. J'aime la pizza. J'aime la poutine. J'aime le fromage. Toi, tu aimes le chocolat? Oui? Non? Moi, oui, j'aime le chocolat. Toi, tu aimes le sirop d'érable? Moi, oui, j'aime le sirop d'érable. T'aimes la salade? Moi, j'aime la salade. T'aimes la pizza? Moi, j'aime la pizza. T'aimes la poutine? Oui, non. Moi, j'aime la poutine. Toi, t'aimes le sushi? Oui, non. Moi, j'aime pas le sushi. Toi, t'aimes le fromage bleu? Moi j'aime pas le fromage bleu… J'aime le fromage, mais j'aime pas le fromage bleu. Moi j'aime les pommes rouges et les pommes jaunes mais j'aime pas les pommes vertes. Toi t'aimes les pommes rouges? Toi t'aimes les pommes jaunes? Toi t'aimes les pommes vertes? Toi, t'aimes le chocolat Moi j'aime le chocolat. Hmm. Bye <rire> Pour plus de vidéos en français québécois, allez voir ma page Patreon. Je tiens d'ailleurs à remercier tous mes abonnés Patreon, c'est grâce à vous que ces vidéos sont possibles. Et un gros merci en particulier à mes abonnés VIP sur Patreon. À la prochaine!